Tu me stressé, toi. <rire> Danielle, <rire> <rire> Pourquoi oublié, okay. J'ai un, <rire> oh, oh oh, un trou. Oh merde. Moi j'ai un trou. Et alors Et Alors ça me tient à chez les gens qui l'ont vu, puis ils sont dit, oh ben, a un trou. Et, puis... Et moi j'ai mes chaussettes.